Tous les moments importants, le risque c'est de le regarder comme ça et de ne pas le jouer. Notre équipe aujourd'hui, elle va pas regarder le match, elle ne va pas regarder le public, elle va être dans son plan. L'énergie, vous inquiétez pas, elle va arriver à nous. On n'a pas besoin d'aller la chercher, on va, la, on va le créer juste par notre attitude. Jouer, jouer, ça va être un bonheur, c'est une fête immense pour nous. C'est un moment, je suis euh, très heureux de le partager avec vous et ce groupe, c'est un groupe super. Et Il n'y a pas d'autre plan que de gagner ce match. Quand on est comme ça les mecs, quand on est ta ta ta ensemble, les mecs, ont ça se sent. Il y a une énergie qui se dégage de nous, il y a une force qui se dégage de nous et personne, personne peut arrêter notre équipe quand elle est comme ça. Ok. Vous coupez première. 1, 2, 3. Antoine, Marius. Corentin c'est partie 1. Donc, <rire> okay. Emery Bergamo, première. Putain, carrément. Yann Janssen, première. Avec Cédé Gouillon, équipe première, capitaine. Marama, première saison 2021-2022. C'est ça, on n'arrive plus à compter avec le Covid et tout le reste. Mais écoute, 2021-2022. C'est là où ça Je regarde où Est-ce que je suis un peu perdu là Et tu vois, là tu vois oh, la caméra, tu vois juste le haut, tu vois aussi le bas Allez, on va te raconter ça, hein. ça, va être, ça va être du spectacle. Mon parcours, euh, j'ai commencé le hockey dans le sud de la France. Je, viens, je suis né à Nice et, et je vivais en type quand j'étais enfant. Mais je suis monté aux Crêpes de château malabry donc pas loin d'ici, à 15 ans. J'ai fait 3 ans de Crêpes, après j'étais à l'INSEP, euh, donc en tant que sportif de haut niveau. Euh, j'ai signé au Céamon Rouge en 2013. 3 septembre 2003 donc euh, <rire> ça commence à faire long. Je jouais milieu de terrain principalement. J'ai joué à d'autres postes parce que c'est aussi le principe d'un milieu de terrain d'être un polyvalent. Euh, mais c'est ça. Ouais, mon poste était euh, milieu de terrain et de contrôler le jeu, d'orienter le jeu. C'était mon, mon style et ce qui correspond aussi un petit peu à la fin euh, à ce que je fais euh, quand je coach. Bon, J'ai fait toutes les équipes de France en tant que joueur. Et euh, assez tôt, je pense à 28 ans, j'ai repris l'équipe ici, j'ai arrêté de jouer, j'ai repris l'équipe. C'était déjà mon métier, mais j'étais plus sur l'école de hockey, euh, sur euh, voilà le, le, tout ce qui est vraiment jeune. J'ai dû reprendre l'équipe parce qu'il y avait un besoin à ce moment-là, euh, ça fait 7 ans maintenant. Euh, et en parallèle, je travaille aussi pour la fédération. Donc euh, je suis responsable du pôle U21 à l'INSEP, sélectionneur des moins de 21. Euh, et euh, j'ai travaillé aussi euh, pendant 4 ans sur les, les A. Les français, donc voilà, ça c'est mon, mon parcours. Du coup, moi, euh, ben, je m'appelle Fabien, en réalité, mais euh, effectivement, euh, ceux qui euh, font du hockey me connaissent que à travers le hockey, m'appelle Marama, euh, une longue histoire et sombre histoire. J'ai 33 ans et en fait, moi, je, suis, je viens de Nice, j'ai commencé le hockey là-bas. J'ai découvert ça euh, à, grâce à l'école, il y avait un gymnase à côté. Euh, mon frère en faisait, pas mal de gamins en faisaient et en fait c'était juste à la sortie de l'école, deux fois par semaine c'était gratuit. Et j'ai atterri en Ile-de-France comme euh, beaucoup, beaucoup de hockeyeurs à Châtenay-Malabry. Et ensuite, euh, 4 ans à Châtenay, 4 ans à l'INSEP jusqu'en euh, 2012 où je joue pour un autre club en région parisienne. J'ai tenté une aventure euh, ensuite à ma sortie de l'INSEP aux Pays-Bas euh, pour jouer. Et euh, puis après je suis rentré, euh, je suis rentré en 2012 ou 2013 euh, pour jouer à Montrouge. À l'époque, j'étais gardien de but, chose que, chose que les jeunes ne savent pas, mais j'ai été gardien de but. Ouais. Maintenant, je suis attaquant. Euh, pourquoi Parce que euh, j'en avais marre de puer le gardien, déjà, de me trimballer un gros sac et euh, de me faire shooter dessus accessoirement. Et j'ai toujours aimé faire les deux. Quand j'avais des week-ends de libre, j'ai toujours essayé de jouer en équipe 2, joueurs, etc. À la fin de ma, du haut niveau, j'avais plus trop d'objectifs et autres, et j'avais vraiment envie d'essayer de, de jouer joueur, quoi joueur. Voilà, donc je tente l'aventure, et écoute, euh, ça fait 4 ans ou 5 ans maintenant, je ne sais plus trop. Et puis euh, tant qu'il n'y a pas un petit jeune qui me met dehors, je vais continuer. Quoi. Voilà. Avec Emrex, c'est particulier, parce que déjà, lui vient d'Antibes, donc on jouait l'un contre l'autre quand on était gosses, déjà. Bon, lui étant un peu plus vieux, il a deux ans de plus, il est parti avant sur Châtenay, on s'est retrouvé là-bas. Bah, tout de suite, des, des liens se sont créés. En tout cas, on s'est retrouvé à l'INSEP, on était en chambre ensemble à l'INSEP. On a joué l'un contre l'autre et bon, après on a joué ensemble. Euh, voilà, C'est lui qui m'a fait venir euh, à Montrouge. Euh, lui il a arrêté assez tôt euh, pour un joueur pour reprendre l'équipe. Surtout lui qui était un gros compétiteur et qui a toujours aimé les matchs. Hein. Je pense que s'il avait le choix de jouer encore, je pense qu'il préférait jouer entre nous. Donc, euh, quand tu regardes l'effectif aussi, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de mecs qui ont son âge, donc euh, c'est sûr qu'il euh, va y avoir plus de liens avec euh, bah, Yost, euh, Kevin euh, ou moi, qui en plus le connaissons depuis longtemps, qu'avec euh, les, les jeunes où il doit garder encore une certaine distance et autres. Quoi. Alors mon équipe, c'est une équipe jeune déjà, mais avec euh, beaucoup de joueurs qui sont investis dans une démarche de haut niveau. Euh, donc ça c'est le point positif aussi, parce que c'est des joueurs donc, qui s'entraînent beaucoup, euh, qui euh, donnent beaucoup de temps au hockey, beaucoup d'énergie. Il y a quelques anciens qui euh, encadrent ça euh, avec une super atmosphère parce que ce qui caractérise notre équipe, c'est aussi euh, euh, oui, euh, une ambiance euh, de, de bienveillance et, et à chaque fois que quelqu'un arrive dans le groupe, au final, il dit oh, « c'est super » et ça, pour moi, c'est important. Donc voilà, si je devais résumer l'équipe, c'est euh, des jeunes talents euh, qui ont un état d'esprit euh, positif euh, et qui donnent envie de jouer avec eux, je pense. Bah, je m'appelle Lou Poupé, j'ai 22 ans, je euh, joue au cercle de Mont rouge depuis maintenant 4 ans. J'en suis venu au hockey sur Gandon grâce à mon père, qui lui, euh, en gros, était kiné de l'équipe de France euh, des juniors il y a à peu près ouais, 20 ans, 25 ans. Et euh, il n'a pas du tout pratiqué le hockey et on a un club qui s'est ouvert à côté de chez nous, on a voulu essayer parce que bah, c'est un, un sport un peu atypique euh, qu'on ne voyait pas partout et j'ai accroché. Et... Je suis resté là-dedans. Je suis parti de, donc, chez mes parents à 15 ans, Donc, je suis parti au Crèves de Watini, j'ai fait deux ans donc, pour ma seconde et ma première. Ensuite j'ai été recruté donc, du coup, pour euh, aller à l'INSEP euh, qui est plus grande sorte de formation euh, à l'époque. Donc j'y ai fait ma terminale, ensuite j'ai fait deux ans au crèves de, de Châtenay euh, donc pour euh, mes études sup. Et je suis en deuxième année de kiné donc du coup, pour l'instant ça se passe plutôt bien et à terme euh, du coup être kiné et pourquoi pas euh, pouvoir travailler avec le CAM. Euh, à la fin. Mon rôle sur le terrain, donc je suis arrière-centre, je suis précisément stopper, c'est celui qui est le plus bas sur le terrain. donc euh, Mon rôle est de défendre premièrement, mais aussi de communiquer pour mes, mes coéquipiers et, et les mettre dans, dans les meilleures conditions. Ah, donc Du coup, moi c'est euh, Yas Jensen. j'ai euh, 33 ans, ça fait un petit moment maintenant que je suis au CAM, je suis arrivé au CAM en... 2006 maintenant, enfin, j'ai commencé le hockey euh, depuis très jeune. J'ai trois grands frères, donc du coup on a tous joué au hockey dans la famille. Euh, j'ai commencé très tôt le hockey à Grenoble. Et après, quand je suis venu au Krebs, après, je suis venu ici à Montrouge euh, rejoindre mon frère aussi qui jouait ici, euh, qui jouait aussi au CAM, euh, mon frère Naout, euh, qui était kiné avec nous euh, à Vienne euh, sur la première Coupe d'Europe. Donc, euh, J'ai joué pendant six ans en équipe de France a, euh, j'ai eu euh, une, à peu près eu 120 sélections en équipe de France. Voilà pour mon parcours un peu décousu, mais euh, je vais essayer d'être un peu plus clair sur les prochaines questions. Mais, euh, mais voilà, ouais, donc ça fait un petit moment que je suis au CAM maintenant. Hein. Donc Du coup, moi je suis en défense, euh, j'ai été un petit moment au milieu de terrain, mais maintenant je suis en défense, euh, je suis sur les, euh, sur les côtés, défenseur gauche, arrière gauche. Après, c'est un poste aussi où j'essaye d'apporter offensivement aussi à l'équipe, et pas seulement défendre, donc du coup proposer des, proposer des solutions vers l'avant et être assez offensif aussi tout en étant bon défenseur et en défendant au mieux nos, <rire> notre équipe. Alors moi c'est Corentin, euh, je suis attaquant euh, donc à Montrouge depuis euh, que j'ai euh, 10 ans. Euh, voilà, c'est un sport que j'ai découvert euh, avec euh, les tournois euh, des écoles à Montrouge, voilà, j'étais ici brillant. Donc euh, ça m'a plu direct, j'ai accroché. Et, euh, moi j'ai toujours été un petit peu compétiteur. Donc après je suis rentré au Krebs. Donc c'est là vraiment où j'ai commencé à consacrer vraiment au hockey. Et voilà, donc j'ai continué et je suis maintenant en équipe de France. Euh, je fais une Coupe d'Europe là cet été euh, avec les A à Amsterdam. Et voilà, et là il y a une Coupe du Monde qui arrive et j'aimerais bien être dedans. Voilà. J'imagine en oh, ouais. Paris 2023. Voilà, ouais et surtout ça ouais sur tout ça donc, qui est mon objectif euh, principal depuis, euh, depuis qu'on a les Jeux Olympiques. Donc, euh, moi, c'est Alexis Desgouillons, donc j'ai 26 ans, bientôt 27. Et voilà, je suis capitaine de l'équipe de Montrouge depuis 3-4 ans. Je joue au hockey sur le gazon depuis que j'ai l'âge de 10 ans, mes parents ont déménagé sur Montrouge et donc sans connaître le hockey sur le gazon, m'ont inscrit au club le plus proche donc le cercle athlétique de Montrouge qui faisait du hockey sur le gazon et du tennis et j'ai finalement j'ai fini par arrêter le tennis pour me consacrer entièrement au hockey donc sport collectif assez méconnu en France mais dont Montrouge est un bastion fort en ile de france et également en toute la France. Et donc je joue notamment en défense centrale. Euh, pour l'équipe première euh, du CER Montrouge, donc depuis euh, maintenant, peut-être depuis mes 16-17 ans. Quand j'étais jeune, j'ai pu notamment jouer dans les équipes de France euh, moins de 14, moins de 16, moins de 18 ans, et euh, notamment euh, continuer le sport de haut niveau après au sein du Cercle athlétique de Montrouge, donc qui est en, dans le top niveau du hockey sur gazon en France euh, depuis euh, des décennies, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Ouais, moi, c'est Marius Clément, du coup j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans en juillet là et j'ai fait du hockey depuis que je sais marcher, en gros c'est un sport de famille pour moi. Et mon père était gardien donc c'est pour ça que j'ai décidé d'être gardien. Je suis rentré au Pôle France il y a 4 ans et je suis aussi en équipe de France moins de 21 ans actuellement. Moi c'est Antoine Michel, j'ai 23 ans, je suis sur ma 24e année. Ça fait depuis 2011 que je suis au club et ça fait depuis 7 ans que je suis en équipe première. Du coup, moi, c'est un parcours bien atypique. J'ai commencé, j'ai fait du tennis pendant toute ma jeunesse. Et arrivé au collège, en 6ème, on avait une section UNSS, hockey sur gazon, avec Nicolas Gaillard. Et en gros, moi, par la suite, j'ai fait du hockey et du coup, j'ai commencé là. On m'a mis gardien et j'ai commencé après à aimer ce sport et à continuer. Je suis arrivé après, du coup, j'ai fait toutes les catégories jeunes. En 2018, je suis parti à l'INSEP avec du coup l'équipe de France U21. Okay. Et depuis, bah, ma carrière internationale s'est arrêtée. J'espère la reprendre bientôt. Pour expliquer un peu le hockey, c'est joue joueur 11 contre 11 avec des postes un peu similaires au football donc euh, y a, en général c'est plutôt en 4-3-3 qu'on joue donc avec 4 défenseurs, 2 centraux, 2 latéraux, 3 milieux et 3 avant. Euh, pour marquer, je rappelle qu'il faut être dans, la, dans le cercle, ce qui s'appelle une sorte de cercle. C'est comme au handball mais c'est l'opposé du handball en fait. Au lieu d'être à l'extérieur du cercle, on doit être à l'intérieur du cercle pour marquer. Il euh, n'y a pas de hors jeu c'est un sport assez physique où on a le droit de faire autant de changements qu'on veut. Donc, par exemple, à titre d'exemple les avants changent un peu tous les 3-4 minutes parce que c'est très physique comparé au foot. Euh, la balle va plus vite, donc il y a plus de courses, il y a moins de temps mort puisqu'on a le droit de, de jouer les touches, les coups francs très rapidement. Il faut savoir déjà que la balle est une balle assez dure. Du coup on est beaucoup équipé pour se protéger des balles. Donc on, a, on est équipé de la tête aux pieds, un peu comme les gardiens de hockey sur glace. Et les buts qu'on a, c'est des buts entre les buts de football et les buts de handball. Du coup, c'est quand même assez grand et du coup, on doit avoir de la souplesse, de l'agilité, des réflexes pour essayer d'arrêter le maximum de balles. Après, en même temps, il faut aussi avoir un petit leadership, dans le sens où on est un peu celui qui voit toute la, la vision du jeu. On voit du, les attaquants, les milieux, les défenseurs et on doit beaucoup, beaucoup parler. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que quand il y a du bruit à côté, bah, on va se faire entendre. Après, c'est vrai qu'on a souvent un travail de circulation, nous derrière, pour monter les attaques. C'est un peu nous qui sommes les, les premiers attaquants et qui doivent mettre en place le jeu. Donc du coup, il y a pas mal de circulation entre nous entre nos, nous derrière, les quatre. Et c'est un peu nous qui allons donner après le, le tempo et euh, la dynamique à, à, la, à, la, à la phase de jeu qu'on va mettre en place. Et c'est vrai que c'est... Du coup, on a une vision un peu globale du terrain et du jeu avec notre position derrière et c'est ce qui nous permet aussi de voir les opportunités sur le terrain. Quoi. Contrairement notamment à des sports comme le foot, on n'a pas le droit de toucher la balle avec autre chose que la crosse et seulement une partie de la crosse, parce que la crosse, contrairement au hockey sur glace par exemple, qui a un côté rond, on n'a pas le droit de toucher la balle avec ce côté et un côté plat, donc on a le droit de toucher que la balle avec ce côté de la, de la crosse et on ne peut pas toucher la balle avec une partie de son corps excepté la main qui est collée à la crosse, qui est considérée comme une extension en fait, de la crosse. Euh, donc on, dès que la balle par exemple touche notre pied c'est une faute et c'est balle à l'adversaire. Donc euh, c'est un sport euh, d'agilité aussi puisqu'il faut protéger ses pieds, protéger son corps et euh, notamment euh, toute faute euh, faite dans notre cercle, donc là où on peut marquer, entraîne euh, ce qu'on appelle des petits corners donc qui sont vraiment des, des actions de but pour l'adversaire. Le petit corner en fait c'est une phase de jeu à arrêter, donc euh, quand il y a une faute volontaire donc dans les 22 mètres ou euh, une faute dans le cercle. Donc euh, offensivement moi mon rôle c'est euh, pusher. Donc euh, c'est celui qui envoie la balle directement au but qui est un rôle important mais euh, qui est un rôle plutôt de finisseur par rapport aux, aux deux autres postes bloqueur et donneur. Ils sont aussi importants. Il faut savoir que euh, tous les samedis matins on a un entraînement principalement petit corner. Mm. Donc euh, on s'entraîne euh, offensif donc les petits corners offensifs et aussi du coup nous défensifs. on, on arrête les buts. On est habitué entre guillemets à en prendre pas mal euh, entraînement. Pas mal. <rire> et ce ouais. je veux dire c'est vrai. Oui oh. et euh, oh. aussi euh, il existe enfin nous enfin moi personnellement j'utilise une, une petite routine avant, euh, les phases arrêtées, justement, des petits corners. Ça me permet de, de garder la concentration euh, et de rester dans l'objectif d'arrêter le petit corner. Quoi. Pour nous, c'est comme un penalty euh, au foot. Pour moi, je le vois comme ça, dans le sens où un gardien a toujours une routine. Euh, donc lui, il a sa manière, j'ai la mienne. Mais à la fin, on a quand même le même objectif à la fin, c'est d'arrêter le but. Et ça, on le fait pendant toute l'année, euh, aux, aux entraînements, le samedi matin. Mais derrière, ce qui est en plus pour nous qui est un avantage, c'est que le samedi, on est tout seul en match. On est 5. On n'a qu'une partie du but à arrêter. Le but, voilà, il est réparti en 3 trois... zones. Trois zones, exactement. Tu as la zone du gardien qui prend environ 2 tiers, tiers du but. La zone de la première vague qui fonce sur le joueur. Et le line-stop qui, lui, il attend pour faire l'arrêt qu'il faut. Il faut pour avoir une confiance en tous ses coéquipiers. Sinon, on ne peut pas gagner de grands matchs ou de grandes compétitions. Exactement. Enfin, moi, j'ai une confiance totale en tous les joueurs de l'équipe et sinon, je ne pas avec eux. <rire> on a des joueurs de talent, euh, on respecte notre plan, euh, on a cette rigueur-là, donc euh, quand on combine le talent individuel et le, le, le, le jeu collectif, on arrive à la performance, donc aujourd'hui ils sont tous étudiants, ils ne touchent pas d'argent, ils payent leur licence, beaucoup dans l'équipe sont sportifs de haut niveau ou ex-sportifs de haut niveau, euh, mais entre ceux qui travaillent euh, euh, Yoz qui a été le meilleur joueur qui a deux enfants, euh, par exemple, euh, il s'entraîne euh, trois fois par semaine, plus la vidéo, plus le match, donc à la fin c'est l'équivalent de cinq rendez-vous semaine pour quelqu'un qui travaille tous les jours, qui a ses deux enfants, sa femme, euh, qui, une vie de famille, donc euh, c'est un investissement fort de tous à la fin, euh, chacun pour des raisons différentes, il va falloir qu'on trouve des, des ressources financières pour, euh, si ce n'est être professionnel, en tout cas professionnalisé, aller euh, vers là. C'est vrai que là, depuis cinq ans, là, ça a un peu changé, évolué. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu euh, des enfants aussi. J'ai eu deux enfants, donc c'est vrai que du coup, c'est assez exigeant. On a pas mal de, pas mal de contraintes, mais après, c'est pour prendre du plaisir sur le terrain et s'amuser. Donc après, c'est ça le jeu aussi. Notre logique au CAM, c'est de faire le maximum, comme dans une structure professionnelle même si, de temps en temps, on peut avoir un déficit de moyens ou de ressources. Toujours évoluer avec la vidéo. On a un logiciel qui nous permet de séquencer, de travailler avec. L'entraîneur qu'on a, qui est très orienté performance au niveau, c'est un outil qu'il a mis en place depuis, euh, depuis qu'il a repris l'équipe. Moi, aujourd'hui, c'est indispensable. Même si tu veux avoir un regard euh, fidèle de tes performances, bah, tu te regardes jouer en vidéo, tu vois tout de suite euh, euh, voilà Parce que la situation que tu pensais sur le terrain, tu dis « ah le mec il était là, il était à 2 mètres » et tu, en fait quand tu regardes la vidéo tu dis « mais j'avais vachement le temps ». Donc ça te permet aussi d'apprécier des situations un peu, un peu différemment. Quoi. On est plus une équipe tournée offensif, on aime bien avoir la balle quand même. Oui on aime bien dominer nos adversaires en général, c'est plus ça notre, notre structure. beaucoup de joueurs depuis deux ans parce qu'ils partent à l'étranger. Alors évidemment, ça valorise grandement notre qualité de formation. C'est chez nous que les joueurs se développent le plus. Donc ça, c'est bien sûr un point positif. Mais malgré tout, à la fin, tu perds des joueurs de valeur. Donc c'est vrai que quand on a commencé en début de saison, tout le monde nous voyait même pas dans le top 4. C'est vraiment ce que disait l'immense majorité des personnes, joueurs, entraîneurs des équipes adverses. Finalement, on commence la saison et on voit déjà dans les matchs de préparation qu'il y a quelque chose. On dit ok, on continue, on travaille, on a travaillé dur, vraiment avec une super attitude. Assez vite dans la saison, on se retrouve à faire un premier Eurotrophy euh, à Vienne, celui de l'année dernière qui a été reporté à cause du Covid. Mais c'est vrai qu'au début de la saison, on ne savait pas très bien vers quoi on allait. Et puis après, il y a eu cette dynamique avec la première Coupe d'Europe où on a passé un bon moment avec toute l'équipe, on a pas mal partagé. Zero Trophy, il faut savoir, si je dois parler en comparaison avec le football, c'est un peu comme l'Europa League, c'est le deuxième niveau euh, du euh, Moi, alors tout le monde n'est pas d'accord avec ma vision, mais moi je pense que c'est plus fédérateur pour une équipe comme la nôtre de jouer, de jouer ce genre de compétition que le l'EHL qui est l'équivalent de Champions League. Ça reste une compétition européenne et, et ça reste euh, un plaisir de jouer contre d'autres nations et d'autres façons de jouer, d'autres euh, cultures de hockey. Et... Donc moi je trouve que ces Eurotrophies pour nous c'est des chances de grandir parce que c'est un niveau où en plus on arrive sur ce genre de compétition avec euh, pas un statut mais euh, on sait qu'on euh, a une place à chaque fois pour euh, en tout cas jouer dans, dans le trio de tête de la compétition. C'était euh, fin septembre, début octobre. Donc euh, on avait dû faire trois matchs seulement en championnat à ce moment-là, euh, mais trois victoires. Donc on part là-bas, on gagne. Euh, ça a été déjà euh, ouais, une super chose parce que, parce que finalement, euh, ce n'est pas si facile que ça de gagner ces, ces Eurotrophies. Euh, et cette position de favori, c'est jamais euh, une position facile, euh, surtout pour une équipe jeune. On s'était à Vienne et on a gagné le euh, l'Eurotrophie, c'était hyper cool, euh, voyage avec les copains, etc. Et ça nous a lancé dans une bonne dynamique également donc, pour le championnat de français. On a fait une super saison euh, régulière avec euh, une seule défaite euh, pendant la saison régulière et euh, qui nous a permis de terminer premier de cette saison régulière pour jouer euh, en finale euh, une très belle équipe de Lille euh, donc sur euh, le terrain de Cambrai, donc dans le, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et euh, on a également pu euh, on remporté ce championnat de France, donc, qui est notre premier titre depuis 10 ans, donc avec une équipe très jeune. Et euh, donc le premier titre pour la majorité des joueurs. Donc euh, vraiment une, une super saison. Et avant ça, on a eu l'Euro Trophy 2, donc, qui est l'autre compétition européenne qu'on a pu jouer euh, en avril à Montrouge. Donc euh, un super événement organisé euh, par le club, par la ville, par le département. Ouais, on était un peu déçus euh, de la première phase, parce que c'est en Autriche. Et ils n'avaient pas trop organisé l'événement, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, enfin, vraiment, c'était incroyable, il y avait plein de monde. Enfin, On savait que ça allait être un gros événement, euh, parce que c'est dans, dans notre club, devant notre famille. C'est hyper bien organisé. Euh, la vie nous a beaucoup aidés, donc c'était enfin, incroyable. Quand même. Cette Coupe d'Europe, toi, tu en as, t as déjà connu une, Montrouge. Oui, tout à fait. Moi, C'était ma deuxième Coupe d'Europe cette année. J'avais connu la Coupe d'Europe en, en 2008. J'avais 18 ans, j'étais le, le, le petit jeune de... Le petit jeune de l'équipe, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout vécu de la, de la même manière. Du coup, Enfin, euh, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui avait été fait autour du, par le club, dans l'organisation, etc. Pour, pour cette Coupe d'Europe. Nous, on était juste là sur le terrain à jouer, à profiter de l'ambiance, etc. Mais c'est vrai que c'était pas ces deux Coupes d'Europe complètement différentes pour moi. Après, c'est vrai que cette première Coupe d'Europe en 2008 aussi, elle s'était terminée par une défaite en, en finale. Donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même souvenir. Dans la tête. Et évidemment, il y avait euh, cette Eurotrophie euh, à domicile qui était un moment clé de la saison. Euh, C'est un événement fabuleux euh, de jouer chez soi, euh, devant ses supporters, devant sa famille, devant ses amis, sa copine. Son... Donc euh, c'était euh, oui, un grand moment et on l'avait bien ciblé dans notre calendrier et on avait pour objectif de gagner. dans ces compétitions-là, c'est que souvent, par exemple, l'équipe suisse, il devait y avoir 7 internationaux suisses. Donc évidemment, l'équipe nationale suisse n'est pas une grande équipe euh, au niveau international. Mais euh, quand il y en a 7 et que ce sont des joueurs avec une grande expérience et que toi tu arrives avec une équipe euh, avec beaucoup de, oui, c'est ça, de, de moins de 21 ans, euh, moins de 19 ans même pour certains, euh, avec très peu d'expérience et, et cette position-là de, de favori, euh, ça, c'était la difficulté. À cause de, donc, du contexte de la guerre, on a, il y avait une équipe ukrainienne qui n'a pas pu venir du coup. Euh, il y avait une équipe russe, une équipe biélorusse et euh, une équipe polonaise. Donc euh, voilà, quatre équipes qui, qui ont dû euh, malheureusement déclarer forfait. Donc on se retrouve avec un schéma un peu plus restreint donc de quatre équipes. Et donc euh, notamment avec l'équipe des Bohemians de Prague, une équipe euh, de, du Portugal et euh, une équipe euh, suisse, de, donc les champions de Suisse de Wettingen. Euh, donc on, le format du, de la compétition, c'était de jouer finalement les, les trois équipes en poule et les deux premiers de la poule se re-rencontrer en finale. We're HC Rot Weiss Bettingen. We represent Switzerland as Swiss champion from last year. Nous we are from the club Bohemian Prague. We are from Prague, Czech Republic. je I'm Hugo from Lozada. We are a team from Portugal. Il y avait une difficulté, c'était de faire quatre matchs en quatre jours, ce qui est une aberration, mais c'était le, le format donc il fallait qu'on l'assume. 4 matchs en 4 jours, ça ne nous laisse pas beaucoup de repos, donc des euh, bah, choses étaient mises en place, comme notamment les, les bains froids, tout ce qui était euh, collation euh, après les matchs. Euh, et les repas étaient prévus de manière à ce qu'on soit en forme pour les matchs. Du coup, les, les organismes souffrent un petit peu et la présence d'un kiné était agréable. C'est calibré chez nous, c'est-à-dire que moi, dans un match, je sais combien de temps j'ai joué exactement. Je connais mes rotations, je sais que je vais pouvoir me fatiguer 3 minutes, souffler. Ouais, bah, heureusement que l'effectif est les jeunes justement, <rire> qui les ferait. Moi je suis plutôt dans un rôle où, euh, qui fait tourner, voilà. qui fait tourner. mais euh, c'est sûr ça fait beaucoup de matchs, mais euh, on, on est prêts, on se prépare pour en tout cas. Bah, on a eu déjà la chance d'être euh, en équipe à l'hôtel, on était au Novotel Hôtel à, à Montrouge, et euh, c'était top, bah, déjà on, on passait nos soirées ensemble, nos journées ensemble, c'était déjà fantastique. Oh t'as ben, perdu dans notre chambre, tu peux te Bienvenue c'est commentaire. <rire> Alors voilà. Notre petite chambre. Ah, est elle est cool. bien là. Hein Grande chambre. Bon, j'ai perdu au euh, Pierre-Fessis, du coup euh, j'ai le petit lit claque là-bas. Tandis que Corotin le grand lit euh, King-Size. Donc euh, voilà. voilà. Je je fallait gagner. Te... Petite table de bain juste ici. Tu peux nous suivre. Hop, regarde. Très qualitative, attention. Et euh, voilà. Petite ouïe sur le Sacré-Cœur là-bas aussi. Comme vous pouvez voir, c'est bien rangé aussi. Hein. Ouais, Ça ouais, faut ouais. On, on, on repousse aussi. On prend soin de nos affaires. Maman, regarde comment je range ma chambre. Voilà, donc belle vue sur les gens qui jouent au foot Et puis là-bas, les toilettes, bon, on est bien oh, On est bien, installé. Oh, on bien Et les pommes potes, voilà. les compotes, Très important, la nutrition, nutrition. Voilà. Marius, nutritionniste. nutritionniste Merci Marius Un étude de nutrition Ok, je reprends Tu peux te présenter ouais, Ok donc, euh, je m'appelle Geoffrey Je suis préparateur physique au CR Montrouge Et euh, mon rôle sur cette compétition C'est l'aspect récupération euh, pour les joueurs Donc on a mis en place euh, un planning détaillé où on retrouve des euh, voilà des stretching au réveil, des activations musculaires. On retrouve aussi voilà, euh, tout un système de collation avant et après match et puis un protocole récup. On les gère euh, au mieux euh, sur la récupération. On a le kiné qui est donc euh, tout le temps là pour eux et voilà on essaye de mettre en place euh, toute une bulle euh, wellness pour les, pour les joueurs. L'important à la fin c'est notre groupe et euh, si on commence à trop penser oui il y a ma mère, il y a mon père, il euh, oui là on sort de la bulle et donc euh, ça c'est ce qui fait perdre de l'énergie. Donc euh, on a un plan, on sait ce qu'on fait, on sait comment, on sait pourquoi, euh, donc on se concentre sur notre plan euh, et ça c'est le, le chemin pour nous à chaque fois, De voilà, on décide le plan et à partir du moment où c'est décidé on y va. On avait une seule équipe qu'on connaissait, qu'on avait rencontrée dans notre Coupe d'Europe du mois de septembre. Donc du coup, on était un peu dans l'inconnu sur les autres équipes. On ne savait pas forcément à quoi s'attendre. Mais après, on est arrivé aussi avec une certaine confiance de notre première Coupe d'Europe et de notre, notre saison jusque-là où, où on faisait des bonnes choses. On avait arrivé à produire du jeu, à être efficace sur, sur les différentes phases du hockey. Jouer chez toi, c'est une certaine pression, c'est une motivation, je pense mais c'est aussi une certaine pression. Euh, tu n'as pas envie de décevoir. Tu pas envie de décevoir. Euh, as... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des efforts pour que ça s'organise, que ça a quand même un coût pour le club. Mais je pense qu'on l'a bien géré. Alors on avait un premier match qui était euh, oui, facile euh, contre les Tchèques, mais euh, où on perd deux joueurs sur blessure. Oui, parce que c'était... Euh, c'est à dire qu'ils avaient une façon de défendre qui ressemblait plus euh, à du rugby qu'à du hockey, pour être honnête. Une équipe qui joue plutôt physique, donc, euh, être présent dans le duel et ne pas non plus se blesser là-dessus. Sur le premier match, on a eu quelques bobos. Donc, on a dû changer un peu les rotations et tourner avec moins de joueurs sur les matchs 2 et 3. Il peut y avoir du contact, mais c'est un contact maîtrisé. Euh, là, il n'y avait aucune maîtrise. dans leur. Était, on était dans de l'agression. Euh, donc, euh, oui, on a terminé le match avec euh, moins de joueurs. Donc, après ton premier match, quand tu sais que tu dois en faire encore 3 d'affilée, c'était clairement un match... Euh, où le soir on était contrariés à la fin, malgré notre victoire 6-1 je crois, de mémoire. Donc après, il y a eu ce gros match contre les Suisses, où là c'était compliqué parce qu'on avait gagné juste d'un but la dernière fois contre eux. Première phase de le Trophy en Autriche. Où c'était vraiment chaud chaud, on n'avait même pas très dominé ce match-là, on avait réussi à gagner. Et on s'est super bien débrouillé. on a gagné donc 4-0 si je me souviens bien. Donc c'est super. Et donc on s'était déjà qualifié pour la finale. La finale euh, donc euh, la finale on retrouve euh, les Suisses qu'on avait gagné 4-0 ça c'est presque le pire des scénarios parce que euh, quand tu as gagné 4-0 toi tu as beaucoup à perdre eux euh, ils arrivent et euh, aborder ça mentalement c'est simple c'est dire ok on n'est pas favori on va tout faire et puis on verra euh, alors que toi euh, pour tout le monde c'est ah, oui ça va ils ont gagné 4-0 et... Donc, ça a ajouté de la pression à l'équipe et ça a été un match difficile. Et après notre, notre finale, euh, on a retrouvé King Gun qui n'était euh, pas content d'avoir perdu euh, deux jours avant contre nous. Et qui en plus joue une individuelle, euh, donc euh, qui est plus physique à attaquer et défendre euh, que, que quand on joue des équipes en zone par exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas effectivement. Euh, une défense individuelle, c'est-à-dire que j'ai un, un adversaire euh, et euh, je le garde, en tout cas, euh, partout où il va sur le terrain, je défends sur lui. Euh, voilà, avec euh, des subtilités bien sûr, mais le, le principe c'est ça, je défends un homme sur l'homme et c'est une logique de duel euh, euh, du début jusqu'à la fin. Enfin, une finale, c'est toujours un peu particulier parce qu'il enfin, y a toujours un gagnant un perdant à la fin. donc Du coup, c'est un contexte assez, assez particulier. C'est vrai que cette fin de match était assez, euh, assez compliquée à gérer. Après, il fallait rester essayer de rester le, le plus calme possible. On savait qu'on avait des qualités pour, pour garder ce score et être, euh, et être devant. Après, euh, ouais, après les, les petits jeunes ils ont la fougue et ils ont fait quelques petites erreurs qu'ils referont plus après, parce que c'est sûr que c'est mieux de jouer à 11 contre 11 que, que jouer en infériorité numérique comme on a connu. Bien parce que d'abord, vous avais raison. Je veux juste en fait dire un mot avant. Euh, j'ai bien aimé euh, le passage, comme par hasard, hein, d'accord, le passage où il y a corner à la fin il y a but. C'est on a eu comme ça là trois minutes où j'ai vu mon équipe, où j'ai vu mon rouge, d'accord. Le reste du temps, j'ai vu des mecs qui se cachaient, j'ai vu des commes insuffisantes, j'ai vu des défenses où on est là un peu à moitié, d'accord. Je vois des lignes où il y a de, où il y a de la distance. Donc à la fin, on pourrait parler de plein de sujets. S'il vous plaît, j'ai demandé. On laisse pas passer ce match, c'est à dire qu'on le joue, d'accord Ils ont le droit de faire un truc bien, ils ont le droit de mettre un but. Il peut nous arriver, hein, une finale c'est pas facile, hein. Ne pensez pas qu'on va arriver là. On dit c'est bon les mecs, tout le monde est là, il y a du public, bon, bah c'est bon, on le joue quand même. Oui, on va le jouer, oui, parce qu'on est obligé. Et maintenant qu'on, je veux vraiment voir ça, d'accord Remettez de la com, le libéro je t'entends pas assez. Tu dois commander, tu dois être plus haut, parce que là on est en train de parler des boxes, mais pourquoi Parce qu'il y a des cartes de partout, il y a des cartes de partout, de partout. Les mecs quand ils sont pas joués en l'air, qu'est-ce qu'on fait Boum. Et on remet, de la, on remet de la densité Là, ils jouent pas en l'air, tout le monde reste bas Les arrière -latéraux sont bas, les libéraux sont bas Tout le monde est bas Donc à la fin, on, on est là, on a, on a 30 mètres Et les avant eux, ils mettent de, de la pression Mais s'ils mettent de la pression à 3, mec, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent À 3 sur 30 mètres, c'est pas possible Donc remettez de la confiance dans ce qu'on est en train de faire Les mecs on est encore en train de mener un 0, il y a 5 0 là sur les deux matchs. Mais je trouve pas l'équipe, c'est ça qui me chagrine. C'est C'est pas la question de, de, de je sais pas quoi. Je veux revoir mon équipe, vous m'entendez ou pas Je veux ressentir ce qu'on a là, d'accord On sait défendre, on sait attaquer, on sait tout faire. Donc on arrête de subir. On décide du match. On joue direct dans la boxe, où mon sort marque le On décide du match. On décide du match. particulier moi j'avais l'impression que les, les minutes c'était des heures vraiment j'en pouvais plus je me dis c'est quand ça se termine il siffle il siffle pas et là euh, le dénouement à la fin c'est euh, il siffle moi je, je dis euh... ah, c'est l'explosion de joie quoi l'explosion de joie on se dit mais c'est pas possible quoi c'est on est, on est champion d'Europe deux fois d'affilée dans la même année quoi en ah, plus à la maison c'est ça c'est ouais. a... tout, le, tout le public qui est arrivé sur le Bien terrain c'était une envahissement euh... de terrain mais c'était un... génial c'était génial et c'est là où on se dit euh, c'est cool de faire un sport où on fait vite des émotions à des gens aussi. surtout qu'on a de la chance d'avoir un club magnifique avec un terrain au top. Ouais. Donc, euh, En plus de ça, on était dans de bonnes conditions euh, pour euh, faire l'Euro quoi. Bah, du coup, on trouve euh, bah, deux pénaltys, donc ce qu'on appelle stroke au hockey sur au gazon. Et du coup, bah, mon rôle est de les tirer et j'ai eu euh, l'honneur et la chance de pouvoir marquer les deux. On, on savait qu'on avait le niveau de Bat-Wettingen et qu'on les avait déjà battus deux fois euh, dans la saison au total. Donc pas forcément beaucoup de stress, mais un plaisir et une envie de jouer devant, devant son public et, et rendre fier le club surtout. Ouais, C'était une finale, voilà. difficile, euh, difficile. mais voilà, on a réussi euh, à marquer nos deux premiers buts et ça nous a un peu libérés. Ils sont revenus au score dans les dernières minutes euh, quand on était à deux de moins et après bon bah voilà c'est bien passé. On, on était dans des, des super conditions et, et c'est super bien. C'est vraiment un beau souvenir à, à garder et je pense que tout, toute l'équipe euh, gardera ce souvenir euh, à jamais de, de ce moment oui, avec les supporters euh, vraiment, où il y a eu vraiment du monde. Parce que bon, le hockey sur le gazon, c'est un sport qui se développe, mais on n'est pas tout le temps avec 500-600 supporters. Et là, vraiment, d'avoir 500-600 personnes pour te voir pendant 3-4 jours. C'était vraiment une belle expérience pour notre équipe et le club. C'est sûr que c'est un événement génial à vivre en tant que joueur et c'est tellement agréable de voir le, tout ce qui est mis en place pour nous, pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour être performant sur le terrain. Euh, bah que ce soit le club, les supporters ou le staff, avec Emric, Geoffrey, le kiné le prépar, le, à la vidéo, c'est sûr que après, sur le terrain, on peut que faire des bonnes choses avec ça. On a eu un public de feu, enfin, franchement, c'était incroyable. Alors En plus, c'était un week-end long, on avait peur qu'il y ait des gens qui ne soient pas là. Je félicite les jeunes, parce que pour le coup, ils ont mobilisé tous leurs copains. et Les mecs étaient on fire, en mode fumigène, pancarte. On a eu aussi beaucoup d'enfants du club, de l'école de hockey. C'est des beaux souvenirs pour eux aussi. C'est des bonnes occasions de voir jouer l'équipe première. Ça leur donne envie, j'espère en tout cas, même s'ils sont encore un peu jeunes pour certains, mais de rejoindre, de rejoindre ça, de vivre ça aussi dans quelques années. Et, euh, et voilà, c est, c est... justement quand ça a été difficile, je pense que ces supporters-là, ça a été hyper important. Euh, voilà, enfin, Comme on appelle ça le douzième homme, et là ça a vraiment été le cas. Et, et surtout l'avantage de notre sport, c'est qu'il euh, y a une proximité entre le terrain et, et la tribune. Donc, euh, et nous, euh, on aime bien avoir les gens avec nous, donc c'est sûr que nous, on gagne. Tout le monde rentre sur le terrain, tout, tous les copains viennent voir, ça saute, enfin c'est génial quoi. Et puis surtout, on a la chance ici de pouvoir partager des moments après, après les matchs avec nos supporters. Et c'est ça qui est super, on a une terrasse qui est magnifique, un cloche qui est magnifique. Et je pense que c'est ça le plus important. Moi si je retiens un truc de mes carrières de haut niveau et autres, et du sport collectif, ce que ça apporte, T'as la performance, t'as tout ça, mais le mieux c'est les aventures humaines. Moi, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais vivre une Coupe d'Europe, déjà, c'est dans n'importe quel club, combien de personnes font ça Pas beaucoup, c'est ça qui est intéressant. Et puis après, c'est ouais, les échanges, que tu vas voir que ces gens-là qui font la différence. Moi, ce qui me fait marrer, ouais, c'est de voir, euh, voir ces gars-là à la fin du match, euh, qui nous ont soutenu tout le truc, qu'ils étaient à fond, euh, de voir nos ramasseurs de balles quand tu marques un but, euh, ils sautent euh, plus que toi. C'est tout ça dont tu te souviens, c'est l'aventure humaine qui prime, euh, je pense, euh, là-dessus. Je, je sais que je l'ai dit, mais c'est une victoire du club. Euh, L'équipe, euh, elle est là pour valider tout le travail du club. Et euh, elle l'a fait. Et bien sûr, mais toutes les personnes qui sont derrière, pour arroser le terrain, pour faire les allers-retours en navette, pour euh, gérer la buvette, euh, pour euh, gérer le, le restaurant, les entrées, et l'installation euh, de, de tout. Bon, euh, et, et ça, c'est... On ne fait pas attention à ça parce que oui, euh, on regarde les joueurs et c'est normal, c'est les joueurs les plus importants, plus que le staff, plus que tout. Les joueurs sont toujours au centre, mais il y a beaucoup de monde autour. Et sans ces personnes-là, sans le travail qui a été fait, sans la bienveillance qu'il y a eu autour de l'équipe, on n'aurait sans doute pas réussi euh, à remplir l'objectif. Je pense que c'est une, une belle manière de... Conclure De conclure, oui. Merci beaucoup. Alors, Madame la Présidente, moi je suis très heureux et très fier du succès du CAM, puisque Montrouge est une, une ville maintenant reconnue en matière de hockey. Elle est championne d'Europe et euh, donc euh, félicitations à toute votre équipe. Donc, euh, quel est votre bilan Merci beaucoup pour ces félicitations. Effectivement, le CAM a vécu une année exceptionnelle. À cause du Covid, nous avons participé à deux Coupes d'Europe dans la même saison et nous avons terminé vainqueur de ces deux Coupes d'Europe, l'une à Vienne, l'autre à Montrouge, et celle de Montrouge a été vraiment une très grosse réussite. Tout le monde, tout le monde a donné le meilleur de lui-même. C'est-à-dire au niveau des joueurs, c'était fantastique. Au niveau des bénévoles, au niveau de l'organisation, au niveau des spectateurs. Moi, je n'ai jamais vu à Montrouge une compétition de hockey euh, aussi, euh, aussi intéressante, aussi ex exceptionnelle. Ce qui fait que d'ailleurs, euh, on a enchaîné sur le titre de champion de France juste après. Cher Martine, je tiens à féliciter euh, tous les joueurs, toute l'équipe, tout l'encadrement du CAM, euh, ton équipe et toi-même, pour ce beau succès. On est vraiment très très fiers ici à Montrouge d'avoir une telle équipe. Et je crois que nous pouvons maintenant nous préparer pour accueillir dignement les Jeux Olympiques en, en 2024, en tout cas les, les entraînements des équipes euh, qui viendront ici euh, à Paris en 2024 euh, essayer de décrocher le titre olympique. Voilà, la compétition se déroulera sur le stade de Colombes, qui est en pleine construction, qui va être exceptionnel. Et comme nous sommes terre de jeu avec la ville de Montrouge, les entraînements des équipes étrangères peuvent se dérouler sur les clubs, sur les terrains des clubs labellisés, ce qui est le cas de la ville de Montrouge et le cas du CAM. Et donc pour les accueillir dignement et pour faire en sorte que de nombreux montrougiens les supportent et eh bien nous allons euh, aménager deux tribunes qui permettront euh, d'assister à ces matchs euh, et qui euh, vont encore améliorer euh, la qualité de ce sport ici à Montrouge voilà donc vive le hockey à Montrouge et vive le CAM et merci pour euh, tout ce que tu fais et merci à vous aussi parce que là c'est vraiment le complément nécessaire hein, qui va encore booster le hockey dans la ville